Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir, épisode numéro 65. Cette vidéo, je l'ai appelée Être professeur de musique. Qu'est-ce que c'est qu'être professeur de musique Alors, je ne vais pas te faire un cours pour t'expliquer ce qu'est un professeur de musique et comment on le devient. Ça, c'est une partie qui me regarde moi mais je vais évoquer la définition en quelque sorte de ce qu'est un professeur de musique selon deux visions différentes, presque deux visions opposées le monde occidental et le monde oriental. J'ai rencontré une personne tout à fait euh, inspirante. J'étais à la pendaison de crémaillère d'une amie et j'ai rencontré un jeune homme qui s'intéresse beaucoup à la philosophie orientale. On est venu à parler d'enseignement et euh, il m'a ouvert les yeux vrai, véritablement sur euh, une vision euh, complètement différente euh, de l'enseignement et du rapport euh, de professeur à élève. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler euh, ce soir dans cette vidéo. Je te souhaite euh, la bienvenue dans dans ce nouvel épisode de vlog. Est-ce que tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique Oui Ah, génial Alors, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper, oh, ce serait ballot. Alors, comment définit-on un professeur, par exemple un professeur de musique, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'enseignant disons, un professeur de musique en Occident. Souvent, on confond en Occident, ça, je m'en suis rendu compte euh, depuis bien longtemps, on confond la capacité à faire et la capacité à transmettre. Ce sont deux choses complètement différentes. Évidemment, pour pouvoir transmettre, il faut savoir faire. Hein. Je ne connais pas l'hébreu, je ne vais pas t'enseigner l'hébreu. Il est normal que je doive avoir un minimum de connaissances, même plus que le minimum, pour pouvoir le transmettre. Bien. Mais souvent, on dit, oh là là, cette personne est très, très capable, elle est très capable de, de faire euh, des choses extraordinaires, donc euh, je vais vite lui demander s'il peut me donner des cours. Ça va être chouette parce que je vais pouvoir faire pareil que lui. Combien de fois euh, j'ai vu des, des amis euh, écouter, par exemple, un super saxophoniste de jazz jouer et se dire, oh, c'est fabuleux ce qu'il fait, j'adore tellement le, le jazz, j'aime tellement le saxophone, ah, j'aimerais tellement apprendre à en jouer. Euh, tu crois que je peux le rencontrer dans les coulisses ben, bah, peut-être, peut-être qu'en sortant de scène, euh, bon, on est dans un club de jazz, oui, je pense qu'il y a possibilité de l'approcher, de lui poser des questions. Tu veux lui poser des questions sur son métier Ah non, je veux qu'il me donne des cours. Et en fait, il va voir le saxophoniste en disant, euh, j'adorais ce que vous avez fait, franchement, pour moi, c'était le, le plus beau concert de ma vie. Alors, le gars, évidemment, il flattait, bah, merci, c'est sympa, euh, j'aimerais prendre des cours avec vous. Et le gars dit, oh, bah non, désolé, je ne donne pas de cours. Oh, vous ne donnez pas de cours. Alors là, l'ami dépité, il me dit, mais t'as vu, euh, pff, il ne veut pas me transmettre ce qu'il sait, quoi. Il veut garder ça pour lui. Mais non, ce n'est pas qu'il veut garder ça pour lui, c'est qu'il ne sait pas faire, quoi. Ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose très bien qu'on ne sait le transmettre. C'est deux choses complètement différentes. Et à contrario, on peut très bien avoir un niveau tout à fait euh, modeste. Moi, c'est mon cas. Moi, je ne me suis jamais défini comme étant le, le, plus, le plus grand musicien du monde, même pas de France. Bon, du quartier peut-être, de l'immeuble, hein, de l'immeuble, ça, je pense que je ne suis pas loin. Non, mais sérieusement, la vision de l'Occident, c'est ça. C'est la personne qui est omnipotente et donc qui devrait pouvoir transmettre. Et donc, quelqu'un qui transmet, eh c'est forcément quelqu'un d'omnipotent. Eh ben non, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas faire. Jean-Jacques Munteau, par exemple, a donné des cours d'harmonica, il a animé des stages, et pourtant, il ne sait pas tout faire à l'harmonica. Il y a des notes que je sais jouer que Jean-Jacques Munteau ne sait pas jouer. Mais ça ne veut pas dire que je me sente meilleur que Jean-Jacques Muto absolument pas. Pour moi, Jean-Jacques muto au niveau de interprétation de l'harmonica, c'est un dieu vivant, quoi. et c'est le dieu vivant de beaucoup beaucoup d'Arminicistes. Et c'était même l'idole, un des idoles de mon professeur d'harmonica, qui était Greg Zla. Ce n'est pas parce qu'on transmet qu'on sait tout, et ce n'est pas parce qu'on sait tout qu'on peut transmettre. Okay ce sont des choses complètement différentes. Alors ça, c'est la confusion que j'avais déjà remarquée sur le... La manière de considérer les musiciens professionnels et les professeurs de musique, mais il y a autre chose. On considère en Occident que le, le professeur est omniscient. Il sait tout, il peut répondre à tout, et donc c'est à lui qu'on s'adresse. Si tu me poses des questions sur le piano, l'harmonica, la flûte, euh, voilà, je vais déborder d'informations. De, Évidemment, depuis le temps que je fais de la musique, euh, bah, il est normal que j'ai réponse à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ma préoccupation, c'est je dois être très concis, d'ailleurs, raconte précisément à chaque question parce que je connais tellement, tellement, tellement de choses sur le sujet de la musique que euh, si tu me lances sur n'importe quel sujet, je peux te faire des heures et des heures de conférences. D'ailleurs, mes anciennes vidéos de vlog, elles duraient facilement 45 minutes. Euh, là, j'essaie de, de faire plus court, mais c'est pas parce que j'en connais beaucoup que je sais tout. On confond souvent la capacité à transmettre et euh, le fait de tout savoir. Il y a un mot en japonais qui est « sensei euh, ». Bon, je pense que tu parles couramment le japonais. Non Ah bon, d'accord. <rire> non non plus, hein, je dois connaître à peu près trois mots en japonais. Alors, le sensei, c'est quoi En fait, euh, sensei, ça vient d'un vieux mot chinois qui euh, signifiait littéralement « né en premier ». Et en fait, le sensei en japonais, ça désigne celui qui était là avant moi, qui est garant du savoir et de l'expérience, d'une technique ou d'un savoir-faire c'est une grande définition. Donc, je répète, le Sensei, c'est celui qui était là avant moi, qui donc est garant du savoir et de l'expérience, d'une technique ou d'un savoir-faire. Et oui, et ça change tout. Pourquoi Parce qu'en fait, le Sensei, c'est quoi finalement Ce n'est pas la personne omnisciente. C'est la personne qui est née avant moi et donc qui a plus d'expérience que moi, un peu comme un parent. Je me rappelle un épisode des Simpsons où Marge Simpson euh, disait à sa fille Lisa « je sais ce que je vais faire maintenant, je vais devenir professeur de musique. Ah bon Et sa, sa fille dit, mais attends, mais tu, tu veux devenir professeur de quel instrument Professeur de piano. Enfin, maman, tu ne joues pas de piano. Elle dit, ce ben, c'est pas grave, je vais prendre des cours de piano, il suffira juste que j'ai un cours d'avance sur mes élèves. mais Moi, j'ai 40 ans d'avance sur mes élèves, donc forcément, j'ai l'expérience. Et je suis comme je suis né en premier, mais né en premier, ça ne veut pas dire… Moi, j'ai des élèves qui sont plus vieux que moi, des élèves qui ont euh, 75, 80, même 92 ans. Pourtant, moi, actuellement, là, j'ai 46 ans. Ce n'est pas le fait d'être né en premier, finalement. C'est le, le sensei, c'est une image, en fait. Mais je suis né en premier dans la musique. En, en gros, j'ai travaillé la musique euh, avant mes élèves. Ou En tout cas, si je n'ai pas travaillé avant mes élèves, moi, j'en ai fait pendant tellement, tellement d'heures, pendant des milliers et des milliers d'heures, que forcément, j'ai pris énormément d'avance sur mes élèves. Et donc, non seulement j'ai pris énormément d'avance, mais depuis euh, l'enfance, j'ai le goût de la pédagogie. Et donc, l'envie de transmettre l'amour pour le métier, euh, le goût pour la pédagogie, et l'idée que euh, bah, j'ai euh, un savoir et que je peux le transmettre à mes élèves, bah, ça fait que je suis légitime à être professeur de musique. Mais j'aime bien cette idée de sensei, c'est-à-dire euh, j'ai euh, pris de l'avance, mais ce n'est pas parce que j'ai pris de l'avance que je sais tout, ça y est. Ok, maintenant je sais tout ce qu'il faut aller savoir sur le, sur le domaine de la musique. Non, je continue d'apprendre, je continue de faire des découvertes. Je continue de rencontrer des musiciens, je continue de rencontrer des professeurs de musique, je continue de lire des magazines sur la musique. Euh, je continue même de me former puisque je continue de, de suivre une formation à la composition musicale, donc c'est la composition à musique classique, j'en ai encore pour deux ans d'études. Donc voilà, je continue d'apprendre des choses et plus j'apprends de choses, plus j'ai envie de, de les transmettre. Donc si tu deviens élève avec moi et que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, euh, tu jamais fini d'en apprendre. quoi. Donc retiens bien ça, le professeur, ce n'est pas un dieu tout-puissant. J'aime bien cette image euh, qui est formée avec le mot truth, c'est-à-dire la vérité. God, le dieu, voilà, qui détient la vérité absolue sur tout. Non, ce n'est pas ça un professeur de musique pour moi. C'est quelqu'un qui a pris de l'avance en expérience musicale, en connaissance musicale et aussi en expérience de transmission, et non pas un dieu tout-puissant qui donne des ordres et euh, où les élèves n'ont qu'à exécuter parce que c'est le maître qui l'a dit. C'est pour ça que je tutoie mes élèves et que j'attends que mes élèves du me également parce que j'ai envie de dépasser depuis longtemps cette idée du maître me et des, des élèves à genoux qui attendent l'ordre du maître et le maître ptouch, qui leur tape sur les doigts si jamais ils ne font pas ce qu'il faut. Quoi. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est un échange. Quoi. Je dis souvent, quand Gustave Eiffel a fait construire sa tour, ben, s'il avait dû réinventer la roue, ce gars-là ne serait jamais, jamais devenu architecte, en tout cas, il n'aura jamais construit la tour Eiffel. Forcément, il a bénéficié de milliers d'années de connaissances en architecture. Et c'est ça la transmission On doit faire gagner du temps à ses élèves. Et quand je suis passé au langage musical de Jean-Sébastien Bach, eh j'ai reçu la synthèse de 150 ans de musique, puisque la musique baroque, c'est de 1600 à des 750. Donc je suis capable de composer certaines pièces à la manière de Bach. Et donc en un an et demi, j'ai intégré 150 ans de musique. Donc voilà pourquoi j'ai été capable d'intégrer 150 ans de musique en un an et demi. Parce que j'avais un excellent professeur. Considère que je suis ton sensei de musique. <rire> euh, je te laisse sur cette euh, image du professeur qui est né avant ses élèves. J'aime bien cette image. Je te souhaite euh, une bonne semaine, bonne musique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog.